We're no. no. Then Est-ce que vous Moi j'attends qu'on fasse un maximum de bruit pour réveiller le gouverneur les gars. Faudrait réveiller le gouverneur, il faudrait qu'on crie jusqu'à ce qu'il se réveille, tu vois. Et depuis je ne me sens pas, c'est comme s'il y a un truc qui manque, je ne sais pas. Il est où Ah c'est le seul Sosu de Namso qui est ici. Mais il n'y a, a pas un Sosu de Namso chez vous. Non, oui, oui, oui, oui. Je suis en de la la Je fais comme le fut, par un je suis comme un être vivant, je crois que je suis un être être J'ai fait mon... Pour j'ai toujours pas fait Pas hein. Incroyable, le fait de me répondre que c'est chaud Eh oui, des choses, des ce ça, c'est incroyable ah, non, désolé pour le retard d'ailleurs, moi j'étais à C'est c'était qui c'est pas à l'heure. Donc faites du bruit pour eux aussi même si c'était pas à l'air, c'est Bon, sans on part dans le noir, je mets du sol sur Periscope. oui Rossel, Rossel, V, Rossel, Rossel, V, que les gens soient appelés, vous êtes venus dans la ville d'Axon. Ok, tous les gens sont appelés Douze à nous, 1 tous les gens sont appelés Tous les gens sont appelés On va monter dans le sol tu toujours. Vas-y, Il faut que Je donne sang, je donne sang, sang, je donne je je je je je je Stop! Je disais, je disais, je Je n'en prie quand Mmh, so, T'es venu en boîte avec Game. Oh et en tant que leader, en 0 smiley. <ûlant t 'un> je suis pas dealer, je suis pas dealer. Robert comme, comme un comme un comme un Je Compagnie, on est en la maison, Viens à la maison, vive à la maison. Vive à la maison, vive à la maison. Vive à la on vive à la Comme Vive à la comme vive à la maison. Vive à la maison, vive à la maison. Je à la maison. Vive à la maison. Vive à la maison. Vive à la la la la la la la la la la la je suis dans je suis dans le dieu J'suis dans je suis dans le dieu Je suis dans je suis dans le dieu Ce devant vous allez bien encore On dirait que vous êtes un peu fatigué Y'a de l'eau pour eux moi Y'a de l'eau pour eux devant Attendez, attendez. Il y a des gens qui veulent de l'eau pour se dire On tu dois, je suis <muches> Un peu comme dans la bouche Une bouffée comme si j'aime dans la Dans C'est un tu m'fais du bruit et tu comprends prends pas douleur Et vous savez pas si j'aime mal La aïe aïe la Regarde, pour le du bruit pour qu'elle s'il vous plaît avec les. Mais... Force, mon frère, force Aïe aïe aïe Oulalalala, santé, c'est pas décembre après la température, c'est fait ouais, trop chaud là. Bah, ouais ouais, patrie faible un peu là, les téléphones sont froids. Ouais, Avec des retétines, ça sera peut-être mieux, sans l'heure Ce ça va continuer dans d'une batterie faible, bien brosson Voilà, tu connais ouais. Ouais. La violence ouais. Bon, dépend de ce que je fais dans la veine Je ferai avec les trois humains, du quartier, je ma pile. J'ai pas ce que tu je tu fais dans revoir. la vie besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai on cherche besoin, j'ai besoin, le besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin, le